fait fait pas du projet et c'est comme ça que bon, je décide euh, de te et tout claquer et d'aller à l'aventure euh, pour aller au Maroc. Mais par contre, quand j'arrive au Maroc, euh, ce n'était pas vraiment le cas. Il essayait d'entrer en Europe. Et je me suis dit c'est impossible, comment tu essaies essayer d'entrer en Europe en étant au Maroc Il me sait, il y moyen et tout. Et c'est comme ça que j'ai allé au projet. Et, et c'est comme ça un peu d'échange. Je parlais en, en Espagne en 2014, le, le 28 mai 2014 c'est comme ça que je, je commence à entrer en contact avec des clubs via Internet à chercher des clubs en Espagne. Donc, je commence par le Rubi le Rubi A13. Et après j'ai la chance de trouver l'équipe euh, de Rubia A15. Je commence avec eux jusqu'à 5 ans, champion espagnol. Et, et, et je souhaitais pour l'équipe nationale espagnole. Et après, euh, après les 6 nations B avec l'Espagne, je ne souhaitais pas le stade français. À l'époque, le style français Montouran et Cacasson. Et, et après,